Tranquille, comme ça, peinard Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo d'hier Oui je suis de retour Oui j'ai mon nouveau, j'ai un nouveau disque dur interne Donc j'ai mon PC qui remarche Donc ça c'est plutôt pas mal euh, Sinon je vous annonce que le 13 décembre Toute la journée Va y avoir deux vidéos Donc il va y avoir Une récap d'ouverture Des frères de légende voilà, que je pose là. Donc, je garde le micro équipé parce que c'est la deuxième fois que je le fais. Et, et, et, et, maximum gold Eldorado. Donc, ce qu'il y a de plus beau pour vous, ce qu'il y a de plus beau pour vous, c'est que je vous propose pour Noël de faire un petit concours sur cette seule et unique vidéo pour gagner deux boosters un des frères de légende et un des gold de maximum en sachant que dans les gold de maximum il y a Dragoon qui a été réédité et sa valeur a été quadruplée même plus la valeur elle est cette carte elle a été estimée à 400 euros donc euh, voilà c'est plutôt pas mal donc n'oubliez pas un booster des frères de légende et une gold que je vous envoie à mes frais vous aurez rien à payer pour, pour ce concours. Donc la question unique qu'il y a, c'est combien y a-t-il de place pour mettre les cartes sur un terrain en duel simple Donc je vais pas préciser, hein, mais alors, si je vais vous préciser comme ça vous le saurez. Bon, pour tout ce qui est carte magique et piège pour tout ce qui est carte pendule pour tout ce qui est carte monstre pour tout ce qui est carte extra-deck, pour tout ce qui est cimetière, pour tout ce qui est terrain... Pour tout ce qui est deck et pour tout ce qui est euh, monstre deck je veux le total de tout ça. Moi je le sais le, moi je le sais. C'est une question que que, que peut-être que vous êtes jamais posé, mais comment y a-t-il d'emplacement dans cette dans un duel en simple Oui, parce que avant de faire des vidéos, je faisais des, des petits cours de duel du oh à des petits jeunes et il y en a qui se sont vraiment améliorés. Voilà. Donc euh, de temps en temps je vous ferai euh, des petits euh, euh, si je peux si je peux je vous ferai des petits concours comme ça Je ferai plus de live de 2-3 de, de heures je ferai juste des récaps Voilà Parce que je n'ai pas la, la, la connexion limitée sachez-le j'ai que 70Go par mois et ça passe vite donc voilà Qu'est-ce que je voulais dire Oui comme vous avez vu sur la vidéo d'hier donc je suis de retour c'était pas une vidéo pirate tout simplement voilà donc sachez aussi que je vends que je vends des cartes que je cote tcg market donc je ne fais pas payer les frais de transport au-delà de 50 grammes alors à partir de 50 grammes oui je ferai payer parce que ça coûte quand même enfin en moins de moins de 50 grammes ça coûte 1 euro je crois et plus de de de 35 grammes c'est 3 euros et plus encore ça peut aller jusqu'à 8 euros si vous m'en commandez beaucoup. Donc bien sûr je marche par Paypal hein et je vous demande un peu de participation. Donc j'aimerais bien que mes vidéos dépassent les 20 vues, c'est ce que j'aimerais. Pour, pour ce Noël, que vous fassiez ce cadeau là, que mes, vi mes deux vidéos dé dépassent les 20 vues, parce qu'en ce moment je trouve qu'il y a beaucoup de baisse dans mes vues, donc peut-être que la chaîne ne vous intéresse plus, vous n'avez plus trop le temps de regarder, mais dites-vous que voilà, j'essaie de raccourcir les vidéos pour éviter que vous vous, vous emmerdiez devant un live, là euh, je, vais, euh, je vais faire une dernière grosse vidéo, ça sera celle de Pokémon GO, le diaporama à la fin de l'année, qui dure 38 minutes, j'ai regardé, euh, voilà, j'ai essayé de, de baisser tout ça un petit peu, voilà, donc sur ce les amis, je vous dis à jeudi, et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, et ciao tout le monde, c'était Gabriel de la Team As -Radio qui vous souhaite de joyeuses fêtes, et oui, le vainqueur, j'ai oublié de dire, j'ai oublié de dire une chose, très importante, le vainqueur sera annoncé, pour le 1er janvier, 2022. Voilà. Donc, c'est sur, uniquement sur cette vidéo que vous devez répondre. Et ça sera, et il y aura qu'un seul vainqueur, et ça sera la personne la plus rapide. Ce sera la plus rapide qui gagnera les deux boosters. Allez, je vous embrasse, je vous aime fort, et n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous. Allez, ciao